Laurence est AESH, accompagnant des élèves en situation de handicap. Elle a un contrat de droit public pour une durée de 3 ans, renouvelable une fois avant l'obtention d'un CDI. Elle accompagne un ou plusieurs élèves dans les écoles et les établissements du second degré, public et privés sous contrat, regroupés au sein d'un pial, pôle inclusif d'accompagnement localisé. Laurence doit effectuer chaque semaine un temps effectif en présence de l'élève selon les missions et tâches définies par le PPS, projet personnalisé de scolarisation. Mais elle peut aussi préparer du matériel, participer aux réunions avec les différents partenaires et bénéficier d'actions de formation pendant et hors temps scolaire. Laurence peut intervenir au titre de l'aide humaine individuelle avec un nombre d'heures notifiées par la MDPH, Maison départementale des personnes handicapées auprès d'élèves qui ont besoin d'une attention soutenue et continue. Elle peut aussi intervenir au titre de l'aide humaine mutualisée avec un nombre d'heures défini par l'équipe éducative en lien avec le coordonnateur du PIAL en fonction des besoins des élèves accompagnés. Elle peut aussi intervenir au titre de l'accompagnement collectif pour les élèves qui bénéficient de l'appui d'un dispositif collectif ULIS, unité localisée pour l'inclusion scolaire. Laurence a toute sa place au sein de l'équipe éducative. Pour cela, elle participe au temps de concertation avec les enseignants, les familles et les partenaires.